Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a deux jours je publiais une vidéo d'analyse de l'euro dollar alors je vous propose aujourd'hui de faire un bilan de cette analyse et de regarder ce qui s'est passé sur les marchés suite à cette analyse. un lien ici au-dessus, je vous invite à aller voir l'analyse que j'ai faite il y a deux jours. Alors qu'est-ce qu'on a pu constater Eh bien on a pu constater que le marché est effectivement descendu euh, hier donc euh, lundi mais il ne l'a pas fait immédiatement puisqu'on voit qu'il est d'abord remonté avant de repartir vers le bas mais on constate quand même la pertinence des indicateurs, vous voyez ici le RSI qui est monté très bien ici et même chose sur le stochastique et puis lors du retournement donc on voit ici la chute assez forte de l'euro-dollar. Donc je vous expliquais dans la vidéo que mon sentiment était qu'effectivement dans les jours qui allaient suivre on allait avoir une, une baisse de l'euro mais euh, bien sûr ça ne veut pas dire que claque, euh, dimanche soir euh, l'euro allait, allait chuter. Bon, on a eu effectivement dimanche soir une baisse à l'ouverture des marchés mais après le lendemain matin donc euh, le marché est remonté donc il a baissé un petit peu puis il est remonté donc ça peut prendre quand même euh, un certain temps surtout lorsqu'on fait euh, une analyse sur du long terme puisque j'avais fait ma, mon analyse en commençant par faire le mensuel et comme vous voyez ici je disais qu'ici sur l'ishimoku on a quand même une résistance que le marché a tenté de casser mais qu'il a vraiment du mal à casser donc je pensais qu'il y avait une bonne probabilité que le marché allait descendre mais on est en mensuel hein, donc c'est sûr qu'une journée c'est rien sur un, sur un marché comme ça sur un graphique comme ça mais vous voyez qu'on a un RSI très haut et on a un stochastique très haut donc peut-être qu'il va, qu va casser, qu'il va, qu va arriver à monter mais les indicateurs donnent quand même une, une probabilité, un avantage à la baisse. On verra un petit peu comment, comment ça va se passer, euh, je suis d'accord qu'on a cassé ici le range qui a, qui a duré plusieurs mois qu'on a eu une très belle montée ici mais est-ce que la montée va s'arrêter ou est-ce qu'elle va progresser Vous voyez ici que le bas de ces bougies ici constitue quand même une forte résistance donc une forte résistance à la hausse et en plus on a donc ici Ishimoku qui est le haut de l'Ishimoku, du nuage Ishimoku qui constitue quand même une résistance assez forte. Donc prudence si vous voulez jouer la hausse, moi je dis qu'il y a quand même une probabilité que le marché puisse redescendre avant peut-être de remonter, je ne sais pas. Mais euh, je dis soyez prudent et regardez surtout si vous faites du trading à très long terme, soyez prudent et privilégiez peut-être euh, plutôt des positions à plus court terme. Vous savez que moi je, je privilégie le scalping et forcément quand vous voyez un marché comme ça euh, il est préférable de, de prendre des positions en scalp plutôt que des positions à long terme. Alors on peut se dire oui mais non il fallait prendre une position euh, à long terme et on aurait été gagnant euh, aujourd'hui. oui mais qui va faire ça qui va? Oui si vous vous étiez fié à, à ma à mon analyse euh, samedi et que vous aviez joué la baisse, eh aujourd'hui oui vous auriez été gagnant, vous auriez gagné euh, combien Donc là on était samedi, on est là donc vous auriez gagné euh, plus de 70 pips. Ok, d'accord mais moi je préfère prendre des petits trades, prendre des petits risques plutôt que de faire euh, du trading à long terme euh, comme ça. Ça fait plus de 10 ans que je fais des analyses de marché que je fais du trading. Et pour moi la méthode la meilleure, la méthode qui donne le, le meilleur rendement c'est le scalping. Maintenant si vous me dites je connais une méthode de, de day trading ou de swing trading qui est meilleure que le scalping, n'hésitez pas, hein, moi ça m'intéresse de, de découvrir encore des nouvelles méthodes mais pour le moment je n'ai pas trouvé de, de meilleure méthode il y a des, beaucoup de traders qui ont cherché pendant 10 ans et qui euh, finalement euh, n'ont trouvé euh, à faire des gains qu'en qu décidant de faire du scalping donc euh, c'est mon cas également. Donc euh, je vous invite à chercher plutôt une méthode de scalping et si vous voulez une méthode de scalping efficace vous avez un lien ici au-dessus vers euh, ma méthode de scalping qui vous permettra euh, peut-être de trouver enfin la méthode qui vous permettra d'être gagnant enfin ça c'est une parenthèse. Revenons ici donc à notre analyse. Donc qu'est-ce qui s'est passé ben, On est ici en, en H1, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une heure et on voit que ces dernières heures ici on a eu une belle baisse du marché. Donc hier il était monté, il était redescendu mais il, il s'était retourné ici à ce niveau-là. Il avait pris donc environ ici, il avait fait un mouvement de 60 pips. Vous voyez, on a ce niveau de résistance ici qui est à 1,23,300 et il a, il a buté plusieurs fois. Il essaye de le casser, mais ici il a encore été, ici il a été freiné donc par le, le haut du, du nuage Ishimoku. Vous voyez, et puis il a été rejeté vers le bas. Et donc on, on voit qu'ici il a essayé de remonter, mais là aujourd'hui vraiment il a cassé le plus bas ici vous voyez ici il a cassé les plus bas, vous voyez le niveau de, de résistance ici comme c'est vraiment pertinent ces niveaux de résistance et puis après il a cassé ce niveau de résistance et là vous voyez le stochastique qui est bas ici qui reste survendu ici et on voit donc ce marché maintenant qui est sur un, un nouveau niveau de résistance qui est à environ 1.22500 donc euh, eh bien, on va voir ce qui va se passer, est-ce que le marché va reprendre vers le haut Allons voir en H4 comment on est, ben vous voyez en H4 on voit très bien ici ce niveau de résistance également sur lequel il bute un petit peu ici, on va voir s'il va aller plus bas ou bien s'il va faire comme ici, peut-être tenter de le casser et puis repartir à la hausse et on ne sait pas, hein. ça il faut, faut faire des analyses mais vous voyez en H4 c'est quand même déjà du long terme. Moi je vous invite à analyser les marchés avec ces indicateurs-là. Dans mes formations je vous explique bien comment interpréter ces indicateurs, maintenant vous utilisez peut-être d'autres indicateurs qui vous, font, qui vous donnent de bonnes informations mais vous voyez quand même la pertinence de ces, indi de ces indicateurs. Regardez ici en H1, on voit le stochastique là, qui est haut et puis qui se retourne et qui, qui va bien vers le bas et quand on est en bas, quand le stochastique est en bas, ben le marché remonte. Vous voyez la pertinence de certains indicateurs est vraiment euh, incroyable. Vous avez également Ishimoku qui est, qui est très pertinent pour ces niveaux de, de stop, euh, vraiment c'est formidable, c'est limpide lorsqu'on arrive à bien interpréter le marché, à bien interpréter euh, certains indicateurs. Donc vous voyez ici le stochastique aussi, il a fait la même chose, il est monté, on a ce niveau de résistance ici, et puis il redescend ici, il est rejeté vers le bas. Vous avez mon indicateur SDI également qui vous donne euh, la situation du RSI sur toutes les unités de temps et ça vous aide beaucoup dans vos prises de décision. Donc allons voir à, à court terme comment ça s'est passé, vous voyez ici le M5 donc chaque bougie correspond à 5 minutes, on voit bien le marché qui est sous le nuage Ishimoku, donc nuage rouge ici on est bien dans un marché baissier et on a également le stochastique et le RSI donc qui sont pertinents dans euh, les mouvements donc pour le scalping c'est excellent et si on va voir en M1 ben, c'est pareil donc on peut prendre des positions en M1 pour trouver donc les moments idéaux pour prendre euh, les trades. Voilà donc euh, vous voyez, les marchés tels qu'ils sont, tels que vous pouvez les interpréter avec ces indicateurs et j'espère que cela vous aura aidé à faire des bons trades ces derniers jours et que ça vous aidera également dans les prochains jours. Si vous avez aimé cette vidéo likez-la et partagez-la, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt